Bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche. Alors souvent on me dit pour gagner en trading il faut un gros capital. Eh bien c'est une erreur, c'est une légende cela. Surtout si vous faites du trading à très court terme, vous n'avez vraiment pas besoin de gros capital. Vous pouvez commencer à ouvrir un compte avec 500 euros, 1000 euros et euh, gagner bien sûr peut-être peut pas 1000 euros par jour mais euh, vous pouvez gagner euh, rapidement et régulièrement et une fois que vous aurez des bons résultats avec un petit capital vous pouvez bien sûr augmenter votre capital mais bien sûr la première chose à faire c'est avoir une méthode qui donne de bons résultats à long terme. Enfin à long terme ça veut dire on trade à court terme mais il faut que vous ayez tous les jours, tous les mois de bons résultats bien sûr. Il ne faut pas risquer de l'argent euh, si vous n'avez pas une régularité dans vos gains. C'est donc euh, tout à fait inutile de mettre énormément d'argent dans le trading. Euh, faites ça d'abord bien sûr comme une activité complémentaire. Euh, N'arrêtez pas de travailler pour vous mettre au trading, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire parce que ça demande quand même un apprentissage. Même si vous pouvez apprendre une méthode très rapidement comme ma méthode de scalping, en 2-3 jours vous êtes capable de, de trader mais après euh, psychologiquement et tout si vous comptez sur cet argent pour gagner votre vie, pour payer votre loyer là ça peut poser des problèmes. Il faut donc euh, éviter d'abord de risquer de l'argent euh, que vous avez besoin tous les jours, ça c'est prohibé. Il faut bien sûr euh, commencer toujours sur un compte de démonstration, et après quelques jours ou quelques semaines, si vous n'avez pas encore de bons résultats rapidement, ça dépend bien sûr de la méthode que vous allez utiliser, passez sur un compte réel mais prudemment, mais il ne faut pas vous dire que vous avez besoin de 50 ou 100 000 euros pour gagner de l'argent sur la bourse, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez euh, commencer bien sûr sur un compte de démonstration après avoir suivi une formation parce que si vous le faites euh, sans formation, vous, vous risquez d'avoir rapidement de mauvais résultats ou de vous illusionner parce que vous avez des bons résultats, parce que vous avez de la chance et ensuite euh, risquer de l'argent que vous allez perdre rapidement. Ce n'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire, suivez une formation que ce soit une de mes formations ou d'autres formations, mais veillez bien sûr à avoir une bonne base de départ qui vous permettra de gagner des années bien sûr et d'éviter de perdre de l'argent. Il n'est pas nécessaire de perdre de l'argent non plus, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles doivent apprendre en perdant de l'argent, ce n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez gagner dès le début, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc euh, ne, ne pensez pas que le chemin est forcément douloureux et difficile en trading. Non, si vous avez une bonne méthode, vous pouvez avoir de bons résultats euh, très rapidement. Vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo vers mes méthodes euh, de trading. Ce sont des méthodes en vidéo. Vous pouvez les apprendre en 1, 2, 3 jours selon le temps que vous y consacrez. Vous ouvrez ensuite un compte de démonstration et après quand vous aurez en, durant quelques jours de bons résultats vous pouvez ouvrir un petit compte 500 euros, 1000 euros, euh, pas besoin de mettre plus au départ. Ensuite quand vous gagnez euh, de l'argent là vous pouvez augmenter, Bien sûr, euh, votre capital ou le faire progresser simplement avec les gains que vous avez euh, déjà fait sur, euh, sur votre petit compte de trading. Inutile de, de mettre trop d'argent dans un compte de trading. Vous pouvez avoir comme objectif de doubler votre capital en quelques mois ou, ou en une année. Euh, bien sûr, si vous avez 1000 euros comme capital, euh, ça ne vous rapportera pas énormément euh, après un an. Mais vous pouvez avoir comme objectif de faire euh, 10-20% par mois. Ça c'est quelque chose que vous pouvez euh, très bien arriver à faire euh, avec une bonne méthode de trading. Voilà, j'espère que ça aura éclairci les choses pour vous concernant le capital qu'il faut pour trader. Euh, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, ça fera certainement plaisir à beaucoup de personnes. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos.